que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo FAQ, j'avais pas du tout envie de vous la balancer comme ça euh, sans rien vous mettre avant, j'avais envie de parler un petit peu avec vous donc me voilà, coucou Tout d'abord juste un petit mot pour vous remercier parce que la communauté a grimpé d'une façon inimaginable, honnêtement je m'attendais pas du tout à ça, on est actuellement plus de 470 sur Disney Tubeuse, alors merci à vous Vraiment, je pense que certains d'entre vous l'ont découverte grâce à la vidéo des successeurs de Disney que je vous mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, s'ils passent par là, merci à eux parce que c'était adorable. Euh, J'étais pas du tout au courant de cette vidéo et ça m'a énormément touchée. Alors merci aux successeurs, vous êtes géniaux. Je pense qu'on va bientôt passer le cap des 500 abonnés. Et pour ça, je vous ai prévu une vidéo lookbook un petit peu spéciale que j'ai hâte de vous diffuser. N'oubliez pas qu'au mois d'août sur la chaîne, il n'y aura qu'une vidéo par semaine probablement le mercredi je vous réserve une petite surprise aux alentours de mi-août une série de vlogs je pense que vous allez adorer je suis super excitée à l'idée de, de partager ça avec vous aussi j'ai une autre petite surprise pour vous, euh, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram. Ce week-end il va se passer quelque chose d'assez spécial, je partagerai la vidéo avec vous sur les réseaux sociaux et j'ai hâte que vous voyez ça, franchement je pense que vous n'êtes pas du tout prêts, vous, vous attendez pas du tout à ça. Voilà les amis, je vous laisse avec la vidéo FAQ, j'espère que celle-ci vous plaira, je vous fais plein de gros bisous ma Disney Army et je vous aime parc et une, une autre question qui m'a été beaucoup demandée c'est ma première visite à Disneyland alors je ne vais pas vous mentir j'en ai pas vraiment de souvenirs pourquoi j'ai pas de souvenirs de ce moment tout simplement parce que je crois que la première fois que j'y ai été d'après mes parents c'était pour la de mes 3 ans et à 3 ans on ne se rappelle pas de grand chose ceci dit j'ai quelques photos de moi débarquant en pleine parade pour faire un bisou à Mickey que je vais essayer de vous mettre quelque part, comme ça vous pourrez me voir avec ma petite bouille. Shelder me demande mon rythme pour aller à Disneyland Paris. Alors, cette question est assez compliquée dans le sens où j'y vais en fonction de mon humeur, c'est-à-dire que je peux ne pas du tout aller au parc pendant 6 bons mois et après je peux m'y rendre tous les 15 jours. Voilà. Il y a des moments où j'ai besoin d'aller très souvent à Disney et d'autres où j'y vais beaucoup moins. J'ai des moments où tous mes amis, mes proches me disent Allez, viens, on va à Disney. Dans ce cas-là, bah, je fonce. Et il y a des moments où j'y vais toute seule. C'est assez difficile d'établir un rythme précis. Walt Disney me demande quant à lui quel est mon pass annuel. Alors, j'avais un passeport Dream. Et là, je vais passer sur un, sur un francilien. A l'heure actuelle, il y a énormément de réhabilitations d'attractions qui sont en cours de préparation pour les 25 ans du parc. Je me vois pas mettre plein tarif pour aller au parc, sachant qu'en plus, je peux y aller à peu près n'importe quand. Donc euh, voilà. Disney me demande, quelle a été ton attraction préférée à Walt Disney World Alors cette question était beaucoup trop dure à mon goût. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une attraction par parc. Vous le savez peut-être ou pas du tout, il y a... 4 Parc à Disney World. Vous avez Epcot, Magic Kingdom, Disney Hollywood Studios et Animal Kingdom. Alors pour le Magic Kingdom, mon attraction préférée, ça a été Ariel Under the Sea, qui est une attraction en fait un peu comme Pinocchio, Peter Pan ou Blanche Neige qu'on a chez nous, où en fait vous êtes dans un grand siège qui ressemble à celui qu'on a dans la maison hantée, et en fait vous passez toutes les scènes du film donc de la Petite Sirène. Et là c'est vraiment, c'est immense, c'est très coloré, c'est très musical aussi. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça magnifique. Pour Epcot, et là j'ai un peu honte, mon attraction préférée c'est Imagination With Figment. Alors c'est une attraction un peu particulière. Vous accompagnez un petit dragon violet qui vous montre un peu le monde de la science avec une chanson très entêtante que je vais vous mettre, euh, je ne sais pas où. C'est un peu comme In The World, vous sortez de là, vous chantez que ça. C'est pas l'attraction de l'année, mais franchement, ça m'a beaucoup fait rire et je pense que je l'ai mise dans mon iPod et à chaque fois que je l'écoute, ça me fait passer à ce bon moment que j'ai passé sur le parc. Pour ce qui concerne le parc Animal Kingdom, mon attraction préférée a été le Kilimanjaro Safari, qui est en fait dans la partie africaine du parc. Vous allez dans, dans des grosses voitures en fait. Comme les voitures de Safari, et en fait pendant 15 minutes, vous partez à la rencontre des animaux qui peuplent le parc et qui sont dans une sorte de savane recréée, vous voyez. Et donc vous avez les lions, vous avez les tigres, vous avez les hippopotames, vous avez. vous avez tout plein d'animaux, les girafes. Et en fait, comme ils sont dans leur habitat naturel, chaque visite est vraiment unique et c'est très très sympa. On s'y croit vraiment, on oublie qu'on est dans un parc d'attractions et c'est très bien fait. Et pour Hollywood Studio, mon attraction préférée a été. J'ai eu beaucoup de mal à départager Star Tour 2 et Toy Story Mania, mais je pense que je préfère Toy Story Mania. Qu'est-ce que c'est Toy Story Mania En fait, vous avez des lunettes 3D, vous êtes dans un chat et vous avez plein de mini-jeux en fait. Vous devez tirer sur des cibles, vous devez lancer des anneaux, etc avec un score à la fin. Alors comme j'aime beaucoup l'attraction Buzz l'éclair qu'on a en France, bah forcément, j'adore ce genre d'attraction interactive, je trouve ça très sympa à faire en duo ou avec des amis ou même tout seul d'ailleurs. Mais c'est une attraction qui a vraiment la cote à Hollywood Studios. Il y a au moins une bonne heure de queue pour la faire. Elle est vraiment cool. Donc si vous allez dans un parc qui possède cette attraction, surtout Allez-y quoi. Pour conclure la partie sur les parcs, Sam vidéo me demande si tu devais créer un spectacle ou une attraction ou même importer une attraction d'un autre parc, ce serait quoi Pour créer un spectacle ou une attraction, j'adorerais qu'on ait une nouvelle parade nocturne à Disneyland Paris, un peu du même type que Paint the Night à Disneyland Californie. Donc je partirai sûrement là-dessus en mettant aussi du Pixar parce que j'aime tellement Pixar, c'est. Voilà. Je pense que ça manque un petit peu. À part Toy Story, bien évidemment. Si je devais créer un spectacle, je partirais sur quelque chose un peu comme Michael Magicien, avec beaucoup de magie et surtout beaucoup de dessins animés différents pour que chacun y retrouve son compte. Ce serait quelque chose de vraiment super à voir. Et si je devais importer une attraction d'un autre parc, eh ben, j'importerais soit Toy Story de Mania, parce que je trouve que ça correspond bien à toutes les attractions Pixar qu'on a dans nos deux parcs. Soit euh, Ariel Under the Sea ou même Winnie the Pooh, qui est dans les autres parcs d'ailleurs. Parce que ce sont des attractions qu'on pourrait avoir à Fantasyland. Et ça serait très sympa de les avoir, ça va être un petit vent de nouveauté dans nos parcs. On va terminer par la dernière partie de cette FAQ. Oula, j'arrive pas à parler. On va terminer par la dernière partie de cette FAQ avec les questions sur les films et les personnages Disney. Vous avez été très, très très très très très nombreux à me demander quel était mon personnage préféré ou mon Disney favori. Pour ça, je vous renvoie directement aux vidéos dont Disney Tag amélioré et 20 faits sur moi que vous trouverez, je crois que c'est là, sous le petit, en tout cas c'est là où il y a le i. Et je vous invite vraiment à les regarder et vous en saurez plus à ce sujet. Juliette, quant à elle, m'a demandé quel était mon film préféré hors Disney et Pixar. Et là, <rire> là, ça a été une évidence, mon film d'animation préféré. C'est sans contexte Dragon, la saga Dragon de Dreamworks que je trouve absolument phénoménale, c'est absolument incroyable. Je suis amoureuse, amoureuse, amoureuse de Crocmo, qui est donc le dragon noir, j'en veux un. Hein. Voilà. Si vous me demandez vraiment quel animal j'aimerais adopter, quel personnage j'aimerais avoir chez moi, je pense que ça serait celui-là, parce que ça serait quand même trop cool de se déplacer à d'autres dragons. J'aime aussi énormément Harold qui est un héros que je trouve pas comme les autres, j'ai regardé toutes les séries de Netflix, j'adore les dragons et d'ailleurs j'attends la sortie du 3 qui est prévu pour 2018, je l'attends avec impatience, même si j'ai un petit peu peur de la fin d'après ce que j'ai un peu pu lire sur les réseaux sociaux, je suis sûre qu'ils vont nous faire quelque chose de génial en tout cas. Alpha Ghost m'a posé une seule question et cette question c'était quel est le film Disney donc pas Pixar qui m'a le plus marqué ces 5 dernières années J'en ai deux, j'ai la reine des neiges, je sais qu'on en a tous marre de libérer, mais euh... Honnêtement j'ai ressenti énormément d'émotions la première fois que j'ai vu ce film et ça je n'oublie pas. Quand je l'ai vu j'ai immédiatement su que ce serait vraiment un triomphe au box-office parce que je l'ai vu en avant-première pour mon travail. A l'époque j'étais au Disney Gazette mais vous aurez compris. Et le deuxième film ça a été Zootopie parce que honnêtement au départ quand j'ai suivi le projet j'y croyais pas du tout, je me suis dit qu'est-ce que ça va être que ça, je suis sûre que ça va pas me plaire etc. Et quand je l'ai vu mon dieu, je trouve le film vraiment parfait de bout en bout. Je pense que c'est clair comme ça hein On est d'accord Le premier Disney que j'ai regardé, alors je ne m'en rappelle pas, le film le plus ancien que je me souviens avoir vu au cinéma, c'était Tarzan. J'avais 6 ans, c'était en 1999, ça nous rajeunit pas tout ça. Et j'étais comme une flippette parce que j'avais peur en fait du tigre qu'on voit tout au début du film je nous ai fait une crise de panique dans la salle de cinéma, c'était merveilleux. Et sinon je pense qu'à la maison, les premiers films que j'ai dû voir ça doit être Le Roi Lion et Le Bossy Notre Dame parce que c'est les cassettes que j'ai le plus regardées. Et aussi Dingo et Max, un film que j'adore vraiment, c'est pas, pas le meilleur. Je pense que s'il sortait en 2016 je le trouverais très nul mais il a une grande valeur sentimentale. On m'a aussi demandé quel est ton court métrage préféré Et... Mon court-métrage préféré, c'est Pepperman, qui est en première partie de, des mondes de Ralph. Il est magnifique ce court-métrage. Alors, si vous ne l'avez pas vu, honnêtement, allez le voir sur Twitter. Euh, allez le voir sur Twitter. Si vous ne l'avez pas vu, cherchez sur internet, vraiment, regardez-le. C'est une merveille. C'est une histoire d'amour en noir et blanc à base d'avion papier. Et... Beau. On m'a demandé quelle était ma chanson de la reine des neiges préférée, c'est Coco du 76 CP qui m'a posé cette question, Alors c'est libéré délivré mais let it go en version originale, pas en version française puisque la voix d'Analyse d'Elva m'insupporte au plus haut point. J'aime aussi énormément Do You Want to Build No et Le Renouveau. Bon et là on en est au moment que, que vous attendez tous avec impatience <rire> ou pas <rire> Certains d'entre vous m'ont demandé de chanter mes chansons préférées Disney, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me demander parce que moi quand je chante ressemble à ça. Oh, il faut trouver ce pauvre animal et abréger ses souffrances. Voilà prévenu. Du coup, je me suis dit que ça serait beaucoup plus amusant de vous faire, parce que j'ai pas une seule chanson préférée, le but pour vous, ça sera en commentaire de trouver les noms des chansons que je vais chanter. Je vous mettrai en barre d'infos les réponses, comme ça vous pourrez voir si vous avez bon ou pas. Et voilà, c'est parti. C'est terrible, c'est affreux, quoi Il se moquent de nous, qui L'amour s'amène et nous pauvres pouilleux Il nous jette tous les deux Sous les diamants des étoiles Quel magique univers Mais en cette romantique atmosphère Ça sent mauvais dans l'air 2. S'il y a un prix pour manque de jugement, je crois que j'ai le ticket gagnant. Nul homme ne vaut de souffrir autant, c'est de l'histoire ancienne. Je jette, j'enchaîne. trois. Je me balade depuis Central Park, je descends la 5 avenue. Hé, hey. Débourrer pour voir Saint-Marc, je suis le rythme de la rue. Chante hou hou hou hou. <rire> Elles sont dures ces deux-là. Hein. Ça vous apprendra à me faire chanter. C'est le souverain de la nation. C'est le plus perdu des Apollons. Oui, c'est l'alpha et l'oméga des incas. Et le monde obéira à ses caprices de diva, Qui est-il Couscoa. <rire> ah merde, je vous ai donné la réponse. <rire> Service garanti impec, mettez votre petite bavette chérie et nous on veille au reste plat du jour et hors d'oeuvre, ici on sert à toute heure, cuisine au beurre c'est la meilleure et croyez moi je suis connaisseur, tout le monde chante tout le monde danse, oui mademoiselle ça, c'est la France Un bon dîner ça vaut mieux qu'un coup de tempête Bon et pour finir je vais répondre aux deux dernières questions que j'ai reçues in extremis sur ma chaîne Youtube, qui est quel est le personnage de Zootopie qui t'a le plus touché mon personnage préféré c'est Klauser, d'ailleurs c'est pas pour rien que je l'ai en Tum. Et euh, celui qui m'a le plus touchée je pense que c'est Judy de par sa détermination, c'est une lapine très forte qui est prête à tout pour parvenir à ses objectifs et du coup c'est un modèle et une source d'inspiration. Et la toute dernière question, à part la beauté et la joie, trouve une qualité à la princesse Aurore dans le classique de La Velle au bois dormant Alors toi t'as regardé ma vidéo 20 fait sur moi c'est sûr, pour ceux qui ne le savent pas je déteste la princesse Aurore et du coup je, peux, je pense qu'au niveau des qualités qu'on peut lui dire, c'est que elle est gentille hein? voilà vous savez quand une personne ne vous intéresse pas et que on vous demande de la qualifier et que vous répondez oh bah elle est gentille hein? et bah c'est exactement ça voilà je ne l'aime pas mais bon bah elle est pas méchante hein? elle est même un peu nunuche donc elle est gentille voilà les amis c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère que vous êtes encore là si c'est le cas je vais vous trouver un petit défi. Si c'est le cas, mettez-moi un petit cœur dans votre commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous ma Disney Army. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi